Altesse, le roi des coupes! C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute! <tousse> Ouvrez les portes! Non. On ne a... charge. <tousse> Charger! Ce n'est qu'un avant-coup de. <tousse> <Baby>. <tousse> tu es prêt à te soumettre? <tousse> Où est-ce que je suis tombé? Le... Royaume, champignon. Ok. Touche pas à ce champignon oh, oh, oh, oh. Celui-là, c'est bon, il te fera rien. <rire> donc, le... tu jux que c'est haut. Déconne-mais-tu les deux frères, les deux frères plombiers Héros, pas héros dans les chevilles.